Milo rive, milo à jour la ca et bonsoir mais bisou potepoux la ca et bonsoir mais bisou potepoux mil' rit à jour la ca et bonsoir mais bisou potepoux la ca et bonsoir mais bisou potepoux bout tout côté madame mademoiselles et messieurs courir, quitter Port-au-Prince, aller en province, ou à croiser en Samavelle Et ça, sa en province, là, pire aide, parce que ça, porte au prince là, peuple haïtien. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ils ont pris un coup, un coup, un coup, 5 à 0, la police nationale, accompagnée à Clamey d'Haïti, a bien passé sous l'ila là, actuellement. Où sont j'ai de cet la fameuse musique, Oh, oui, Atis mafia, à ah, Effon Napolis, Fon Salvini. <laughs> et g en pile bandi qui ki court qui te porte au prince, cal caché dans Grandanse, pa pas oublier. Puis fo bandi qui dans 3e circonscription, c'est dans département Grandanse yo sorti. Eh bien mon grand aspect ici, campé sous manchette ak bâton yo depuis cette qui sorti Port-au-Prince wash maman boue diplomatie pays d'Haïti âgé nous face en bas peuple haïtien plus passer 40 diplomates doivent quitter territoire américain d'ici fin mois juin selon département d'état moun sa e yo ki soupçonné nan corruption et l'autre mandayo expiré. DCPJ arrivait, mettait en bas code, des femmes qui travaillent dans banque Mesdames, ça y qui volaient un total de 132 000 dollars américains sous compte client, yo. Treize garçons, trois filles, total de 16 mounes, basse grand griffes, t'es kidnappé, depuis plusieurs semaines, rivé sauvé, hier, j'ai dit, quatre dans non, souhait ensemble moun sa yo te direction Jean Denis, groupe coalition Kape gouméan te resevwa yo ak mené au l'hôpital parce que état santé yo te vraiment critique bandi savio yo te boule plat yo ensemble avec gomme emboîtée qui est plastique yo bat yo ensemble avec fil courant otage yo remercie équipe Priya, qui te prend yo en charge depuis nuit jeudi pour jusqu'à vendredi 5 mai mesdames mademoiselles et messieurs c'est toute information sa yo à diverses notes nous pote pour vous. Moi invité ou les chèz ou Shitta. Faut qu'on s'amuse faut pas vous rentrer la caisse. Y a un plaisir. Tout tripotaïssa yona. Bonne teamamite, sans retirer et sans mitter. Bonjour. Bonsoir tout le monde qui j'enoyait. Encore une autre fois ou merci merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité au act patience ou merci parce qu'on like.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 opération, les mouvement, mais dans les villes provinciales, je ne suis pas caché que les paysans sont mobilisés, motivés pour qu'ils soient capables de chasser les bandits, port de rentrer dans ville province. Et façon de chasser les c'est vous jouer baron directement. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, depuis divers jours, la police nationale lance une opération Garçon, pas campé dans village. Et depuis bien avant l'opération ça lancée, il y un message de tous journalistes pour dire pas descendre en bas à le filmer, quittez nous gérer. Après ça, les conférences pour la presse là, m'a invité nous pour nous venir. Parce que souvent, les journalistes descendent en bas, en même temps, ils font live et puis ils parlent, les bandits sont sur yo réseaux ils suivent, ils tout côté la police fait. Donc en ce sens, ou ka pa nan gang, mais automatiquement ou vin passer pour tout et bandit. Est-ce qu'on peut pas ici bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, la police nationale qui décide fwa ça pour que li pas nan pakasav chef de gang ISO. Yo débarqué en bas avec plus passe six chats et pas blie, nan jou passe yo. T'es gagné, gros réunion qui t'es faite, entre la police, ensemble avec responsable l'armée. Donc, frères et sœurs bien aimé, c'est pas si combat piti, la police a mené en bas. Et, résoudre problème, village de Je je j'en toujours dit le pas, c'est une question de volonté qui t'es manqué. Donc, avec mouvement bois calé, agent population levé campé, donc la police lui-même, qui l'a pour mette mettre sécurité, lui pas qu'arrête, campé, bras croisé, li obligé mette pied la tête et nous capable gagner un policier qui les sniper li li et même li pas frappe frapper pour dire chef polis ta piyo bat dadao parce que situation en compliqué et bien madame mademoiselle et messieurs yeah. <laughs> hier on regardé comment la police kay un soldat son bagay extraordinaire ce petit soldat petit misye en lait on dirait les maps kay Kachiman en province ça coûte roche pas ici. Ou connaît Kachiman, li pa ka saute nan bok la en a facile, mais des fois si on bon mi et pou pa accès pou monter puis Kachiman et puis ti oiseaux a manger le côté branche ou fin on pas ka arriver. Et bien les kon ça. Soit que ou gen un gol, sou pa gagne gol la ça wash pour ke il. Et bien tire wash tire wash tire wash, li kon prend Kachiman et puis Kachiman déboqué frère ma connais souffre expérience ça déjà kachimang qui déboqué et puis sont en déa sous pas de temps mettez ou prêt pour à l'attraper en bas pia il saute tomber le fait bosch tout kachimanga à terre ou pas fouti dans Marcel pour manger encore et puis, c'est comme ça la police qui bandit dans base iso donc madame mademoiselles et messieurs hier seulement pour pipiti, petit soldats tombés. Et soldats ça, c'est pas n'importe ti soldat. Gai élément qui relève Vladimir. Eh bien, type ça, mesdames, mademoiselles et messieurs, <laughs> monsieur c'est chauffeur spécial, chef de gang. C'est lui-même qui qu'on a beau te en train de pour aller faire crêpe. Yo oké monsieur. Et là au fin gai mais messieurs pas quand même sorti en dedans. Boule micro ils ont pas qu'à sorti pas ici pour que l'ivine remasse cadavre là de Jean J'en Et que le tap pousse école, nan joue pas assez y'o. J'en que le tap traite la police de fatra, etc. Et nous même les que nous te vini par bon ici, t'en te explique Parce que chef police, ça t'apprend à le mettre en autre de Parce que gampil media, cap par ensemble avec pour prendre responsabilité mais c'est honte l'a faire servir nous dit nous pas accepter pour boule microbe à traiter la police de fatra parce que nous connaît c'est vrai na haut état major chargé gros chef qui n'a gagné, peut pas ici, et c'est toute la journée, n'a, ça pas nouveau pour nous, mais nous connaît en dedans, la police la chargé bon grain, des policiers qui ont conscience, qui ont capacité pour qu'ils soient capables, mener des opérations pour mettre sécurité, débloquer une série de zones, peut pas ici. Donc, y yes, seulement, la police frappé, mesdames, mademoiselles et messieurs, 5 à 0, et avancé nous, pas du combat, n'a bataille, peu païsien, et pas oublier la police, ce que nous t'ai dit hier, population en campé derrière la manchette, depuis 7 tigre, n'a pas maman, bois calé, n'a pas pouyo, pour y'o, za fait mini justice, ça a dit, nous, pas date ça c'est affaire pâle. Mais nous-mêmes, mesdames, mademoiselles et messieurs, qui ça qui passe, n'a continué frapper et la police, Continuez frapper. Franchement bien aimé, il y a un bagage qui est très très important pour qu'on ait tout. C'est que Monsieur pas qu'à traverser pour que il rentre la photo, mais pour faire meilleur endroit qui s'acquiert le passé. Pas oublier côté village, c'est son printemps mais pas gagner puis qui cafouille dans zone ça et de l'eau sale seulement guy. Donc on y a là, là important pour que la police nationale dîner pa, pas passer prend compagnie téléphone Yon font seul ensemble couper rezo nan zone ça ça c'est yon. donc depuis se tuyau si qui mène de l'eau dans zone ça ou couper machine pas rentrer soti ou fermer tout accès net Lèke que ensemble avec un zame et puis pile balou et pour pas gen de l'eau pour boire so ça on va le faire est-ce qu'on mange un grain balle <laughs> est-ce que prie sur grain de balle est-ce que frappe <laughs> vous frappez vous cher pour le bail de l'eau? Non, ça belle, papa, ici. Dînez pas, s'il vous plaît, vous couper de l'eau. De vous yo. comment vous pouvez le faire traverser? Vous pouvez passé la gueule sous l'eau, mais vous traverser, allez la vie, comment vous pouvez le faire passer? Pour la police, campée, ensemble vous la C'est vous et papa ici nous supposer camper père sous-bissent pour garder garder prêt l'homme en bas. Clean! Pour nous garder gardé les gens s'attaqués longtemps. Les pagines de l'eau côté, est-ce qu'on peut vivre là Est-ce qu'on peut prendre l'eau salée Non, on ne peut pas faire des choses comme ça. Ou ne pas foutre si on des comme ça. Donc, en ce sens, de couper de l'eau dans nos zones et nous mettre tout dit, on ne tout mourir et nous t'avlé pour que la police nationale prenne monsieur vivant. Prenne yo prenne monsieur vivant bien que nous connaitons une série des gros palto qu'on a fait ensemble avec elle. a prié pour que monsieur tapon Balito, même t'a aimé la police prend Tigrine sa vivant. Et puis pour débaquer dans des CPJ pour y baï monsieur bois calé. Oh my god. à ce jour-là même moi-même t'a font passer bord des Belgimes de CPJ, on va de ti cal parce que moun sa yo tellement fait crime dans pays ça faut que yo paye pour ça yo fait donc nous souhaiter que la police à frapper à kembe. et mesdames, mademoiselles et messieurs moi pas konne si on foi ou réfléchi ça déjà a gardé, sous prête l'amée à monsieur côté messieurs sa yo là Imaginons toute tout yo Clean, j'en sais longtemps. Et puis, belle plage. Yon série de belles hôtels construits dans la zone. Kote messieurs, ça y a problème. Tout gon base militaire. Belle plage, papa, ici. Bel restaurant, bel hôtel, belle place publique. Mon avons sorti' l'autre côté rentré. Parce que. Si capital pays y les rele port au prince mes amis faut nous dire. un bagail faut nous dit un faut que nous ensemble ensemble avec zone si là le s'il les port au prince donc supposez que vous qui depuis sorti dans port au prince Passe sous tout bol en main net pour jusqu'à ce qu'on rentre dans grandos. C'est un bel bagay, oui papa. Ici, après midi ou sortir la caillou ou descend ou allez sous bicentenaire ou descend sous matissant et puis vous mettez chez ou mette gade nous ou un bon petit vent si moun ap joué sous sable bel moon, moun moun van bon petit lambi bon petit poisson. Bah, yo clean, bagayo propre païsien. Wow. Mais j'espère quand même, yon Papa païsien, ça qui passe. j'espère hein? mais mais quand même, yon Papa païsien, ça peut réaliser quand même. Ça qui arrive, moi-même, moi pas getan ouel. Ou même, ou pas getan Mais m'espère que petit, moi. Petit, après ça quand même. Gonseri de zon ap gade nan peyi ya et se bien aimés Donc, l'étape très très important pour que nous débarrasse zon sa yo de gang et puis pour investisse kapab vin investi. Mais pour sa yo fait que haïtien nous suppose pran responsabilité nous parce que série de dirigeant se nan gang na yo fe l'ajan ou pap jam vle wap peyi ya prop. Se sa kfe ke, pa borisit mamba jam si spendi gang yo salop même si vous avez un rad qui vend combien d'argent, qui vend des milliers de, de dollars, même si vous avez mis bon qui capable de 50 000 dollars, crise nous la chaîne de la passe de la Non, nous la crise de la crise de la crise de la crise de la crise de la yo de la crise de la crise de la crise de la crise de la la ce sens bien, mais la, très bien très la pour que, non pays, y a des dispositions qui prennent, parce que pays pas fait sans adresse, ensemble avec sans monnaie. Y a une bagaille qui fait, Divers diverses zones, chargées gang, comme ça, c'est parce que, nous construisons n'importe comment. Et nous ce qu'on condition conditions pour que y modes mode de construction, ça y kap fait. On prend un canard. T'as des possibilités, frères et sœurs bien-aimés, pour que construit normal, oui. Faut que si construit une niche, donc, où gon de êtes, bout vous eh bien, il 5 bâtiments qui là, tout gagne numéro. Ça fait bien, bon, pile il faut travailler à gauche, virer à, à droite. Pays pas fait comme ça. L'objet de faire pays, il y a trois bagay pour gagner. faut gagner mon pays pas fait sans monnaie. Regardez, gros cellule les États-Unis d'Amérique, ils toujours un centime. Pays pas fait sans monnaie, pays pas fait sans adresse, pays pas fait sans électricité. On nous compte ça pendant le dernier moment. Là. Donc, tout autant nous continuer à construire niche, c'est tout autant à gagner plus gang, toujours. Et au capable à ici, gang, y'a toujours, non plus, non plus zone, y'a, qui gagne pile, moun, qui pas capable, Côté qu'on série ridé niche, t'y et etc., sorti ça dans ça. Parce que là, les que y'a eu fond, population, c'est vrai, moun, n'en zone, n'en tout cap mais la difficile pour faire opération pour éliminer parce que ce n'est pas qu'un tiniche qui gagnait. Mais immédiatement c'est des buildings qui construit, frère Maxime. Qui ça qui prend le passé de ça? Eh bien, nous connaissons tel appartement tel qui était là dedans, tel appartement tel qui était là dedans. Ou capable mener une opération ou dire eh bien débarrasser zone ça, quitter zone rapide. Et eh bien cunyala ou à contre les qui est parce que zone est bien construit. Mais les coups sont pas petits, ils y petits, ils sont petits, sont petits, ils sont petits, ils sont petits, ils sont la force est difficile pour mener une opération pour que vous soyez capable d'être sur le groupe gang. Sa. Donc, li très, très important pour les Haïtiens que nous commencions à penser sur ça. Je ne même dit l'État haïtien. Parce que nous connaissons même. <laughs> majorité mêmes majorités. C'est ça que nous C'est côté Gessite. C'est côté Mouun Povy. Malgré le temps, nous avons toujours défendu pauvre Mais pauvre est toujours venu pi-povre. Tandis que nous sommes nous-mêmes, pi riche toujours plus riches. Frémière Maxime Capkoutem, il faut que moi dire dise, nous 13 garçons ensemble avec trois filles qui un total des 16 moun basse grand griffe, ça vient te kidnapper depuis plusieurs semaines qui rivé sauver j'ai dit quatre méane à souhait. ensemble ça yo te prend direction Eh bien Jean Denis groupe coalition campé goumé t'ai recevoir yo et mené au l'hôpital parce que état santé yo es vraiment vraiment critique bandi savien yo t'ai boulé yo ensemble avec plastique Ensemble avec t'y plastiques plastique et non seulement ça tout emboîté. Yo bat otage yo ensemble avec fil courant. Malgré famille yo bail l'argent, yo kembe yo toujours pour que yo continue bail l'argent peu pas Eh bien, otage yo qui remercie, équipe si t'y qui te prend yo en charge depuis la nuit jeudi pour jusqu'à vendredi. Pour plus de détails, en outre un reportage ensemble avec Venesse Désir. 13, 13 garçons, 3, 3 femmes, qui étaient séquestrés. qui vie Ensemble, Ensemble, c'est la qui la Ensemble, Ensemble, Côté féminin, négocier, bailer l'argent pour des yo. Je fais quoi Je connais toute qualité moment difficile. sous en pile cicatrice, coup de câble électrique, en pile marque, côté boulet, emboîté, qui est plastique, yo la gomme sous. Situation si là, en pile dans l'otage, je fais quoi Je n'ai pas souhaiter personne qui a traversé route nationale numéro 1 à li en quoi tomber dans situation situation-là. Malgré yoté vous plusieurs rançons, vous n'avez pas été jamais libéré. Eh bien, c'est hier, je dis, yoté été obligé de créer moyens entre yo et de discuter entre yo Vous avez fait quoi que vous prier en pile pour écraser yon fenêtre qui vous en fait forger. Côté 15 là-dedans, yoté avez été échappé pour yo Vous trouvé yo dans la localité Jean-Denis, à Bois-la-Ville, quand vous rencontré le responsable coalition Campé-Goumen anti gang savien Timépris, qui vous aider aidé et vous aider direction. Mais au hôpital l'hôpital pour que vous preniez de nécessité? En soin, yo pile, dans le monde, vous avez besoin accompagnement sanitaire qui permettent de continuer à vivre parce que vous yo êtes dans un niveau délabré suite avec la quantité de temps que vous passez, pas manger, et même bien. pour de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 l'ouest, euh, tout le monde est là avec nous. devons mettre population en confiance pour que y anastic, hawai, tout le monde est là Et puis, pour être tête parce que tout le de euh... a Tout le monde tout malade. Quand nous à le monde, il tout le monde là, chef, mais pour tout le soit tout le monde pour l'hôpital tout ouais. être tout le monde tout le pas même son chauffeur quand même, il était pour madis, soit bon, moi même c'est le père, il est pour 6, 7, 3, on à la qu'il là, il mais c'est chaque pas Parce on c'est pas fini. Ça c'est bien pas qu'on perdit. Nous supportons quest ce que nous connaissons. Nous ne connaissons pas Nous ne connaissons pas les ne pas les ne pas les Nous ne connaissons pas les ne vient pas les gens. Nous ne connaissons Nous qui soulage maquillage joint dans la couche d'énir. Bon, dans la couche d'énir, n'a pas pu soulager. Parce que le dans l'hôpital, tout Gon grand moun, même kampé y pa ka camper Même kampé grand moun nan pa ka camper non? Même kampé grand moun nan pa ka. Attends, pour kidnapper moun, ou préfè moun nan paye l'argent? Et pour râler, fil cou, on bat loup, bat loup, bat loup, Ça c'est yon. Deuxièmement, ou cherchons bagay plastique. ou cherchons bagage plastique ou mais et puis ou ap vide sous li ou fait le pare pour ou ap vider bagage là dans plamel mais pour qui ça sa? moun ça sa se moun moun au et parti des mon yo et et puis quand il là pour me pas filer manchette pour me à ma ak yo moi va l'arrêter mener au qui côté bon après tout ça au fin fait moun sa au passer là Et ça grave là papa ici, moun ki responsable pour défendre nous, pour lutter kont moun sa yo parce que dans toute société toujours gen criminels. Mais toujours gen l'état qui est responsable pour que li protéger ou kont moun ki mal intentionné. Yon même même yo fait partie des moun qui mal mal intentionnés. yo ont de l'autre côté. bandi yon fait fin avant. Et puis, quand la ont pris une décision pour correspondre ensemble avec les bandits qui ont eu bon problème, non, yo pas fait tel bagaille. Eh bien, c'est pour conseiller nous nous mettre au ministère de la Justice.